Bonjour Daniel Valente et Pepsi. Bonjour Frédéric Valente. Nous ouvrons une agence SIMI sur le secteur de coulommiers mouroux en Ile-de-France. Nous exerçons ce métier depuis 2016. Alors je dirais euh, la proximité, la qualité de vie et le challenge. Et pour ma part, euh, je dirais surtout euh, que c'est un métier où je n'ai pas l'impression d'aller travailler, donc euh, ça me convient. Notre agence est située dans la maison exposition d'un constructeur de maisons traditionnelles. Et donc euh, l'avantage qu'on a, c'est cette vraie cohésion entre euh, ces deux métiers qui sont très proches, l'immobilier ancien et la construction neuve. Donc on y retrouve une vraie cohésion au sein de l'équipe de de Construction et de Simi Immobilier. Notre équipe est composée de Frédéric, qui s'occupe de la partie commerciale, de la partie travaux aussi, dans l'accompagnement des travaux. Parce qu'au-delà de la signature, on accompagne aussi nos clients dans d'autres démarches. Et Daniel m'assiste euh, énormément sur tout ce qui est administratif et championne dans la constitution de dossiers auprès des notaires. Et nous avons aussi Pepsi, qui euh, nous accompagne beaucoup euh, dans la prospection. Je dirais qu'on se démarque euh, parce qu'on reste sur nos valeurs et sur notre euh, ligne de conduite. On, euh, on privilégie la qualité plutôt que la quantité. Ce qui nous différencie également, c'est notre agence qui n'est pas une agence avec vitrine en centre-ville. C'est une agence qui se trouve donc dans une maison d'exposition. Nous avons un panneau multimédia qui fait 4 mètres par 3 au bord de la départementale qui nous sert à communiquer et diffuser nos biens.